Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment gérer ces équipes quand on a une conciergerie d'appartement, mais quand on fait aussi de la location courte durée. Si par exemple, vous faites de la sous-location professionnelle immobilière ou si vous faites de l'investissement locatif, vous devez très certainement, si vous gérez par vous-même eh bien tout ce qui est ménage, maintenance, etc., vous avez forcément une équipe forcément des personnes qui travaillent avec vous, soit au statut micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, voire également salarié. Mais vous avez forcément des équipes ou des sociétés qui travaillent avec vous. Et l'idée de cette vidéo, c'est de voir ensemble, eh bien, précisément, concrètement, on va le voir sur mon écran juste après, eh bien, quel type d'application on peut utiliser pour réaliser ce genre de choses. Puisque effectivement, quand on a un ou deux appartements, ça se gère quand même plutôt globalement bien, assez facilement. Mais dès qu'on commence à dépasser un certain nombre d'appartements, moi aujourd'hui, eh bien, j'ai pratiquement une centaine d'appartements, entre 80 et 100 appartements, donc soit en gestion, soit en sous-location, soit en investissement locatif, donc ce qui représente quand même un parc immobilier assez important à gérer. Il faut bien évidemment avoir des outils, il faut être organisé pour réaliser ce genre de choses. Donc tout simplement, eh bien, moi, l'idée dans cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Alors, il en existe plusieurs sur le marché. Il existe des outils qui sont que j'ai pu regarder un petit peu, qui sont à mon sens pas encore suffisamment aboutis parce qu'ils sont pas complètement automatisés. On va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais là, je voulais t'en présenter deux qui sont pas des outils de base orientés pour faire notre activité, mais qu'on va pouvoir transformer et qu'on va quand même pouvoir utiliser pour réaliser justement ces prestations, enfin réaliser ces, ce suivi et cette organisation on va dire de projet global sur votre conciergerie, vos sous-locations ou sur vos investissements immobiliers. Petit teaser avant de commencer, sache que ces idées d'outils, eh j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle, de justement me les proposer ces outils. Je lui ai posé la question, comment toi tu verrais justement l'organisation d'une équipe pour gérer les prestations notamment de ménage dans nos appartements comment tu verrais ça et surtout, d'après toi, quels outils on devrait utiliser. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'on avait déjà un que j'avais repéré et qui, justement, eh bien, correspond plutôt bien à cette activité. On va en parler dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble dans quelques instants, bien évidemment. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, vous allez découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. Vous activez la petite clochette et comme ça vous recevrez deux fois par semaine des vidéos où je vous parle eh bien d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier. Je vous parle également d'investissement en bourse et je vous parle aussi d'entrepreneuriat. Je vous parle d'entrepreneuriat dans l'immobilier via la sous-location professionnelle immobilière et via la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancé qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Donc si toi aussi tu souhaites lancer ce type d'activité, dans ta ville, eh bien, sache que c'est possible. Et pour ça, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites, disponibles dans la partie description, qui vont te permettre de lancer ces deux activités, ces deux business dans ta ville, sans apport, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Tu vas voir, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent avec ces activités. Donc, découvre tout de suite ces formations gratuites, disponibles dans la partie description. » Aujourd'hui, on va donc parler d'organisation, de gestion de ces équipes, de gestion voilà, des différentes personnes, intervenants, entreprises, salariés qui peuvent tout simplement eh bien, prendre la main sur les différents appartements que tu gères ou que tu exploites et comment organiser tout ça. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand tu as commencé à avoir pas mal d'appartements, eh c'est savoir qui fait quoi, quand est-ce que ça a été réalisé, pas réalisé. Et puis, il y aura sûrement des interventions de maintenance, il y aura peut-être des problèmes aussi dans les logements, des casses, des oublis, des choses, etc., ou des fêtes. Bah, comment finalement tout ça, on peut organiser tout ça pour que ça se gère le mieux du monde Donc là, je vais te présenter tout de suite deux outils. Je vais d'abord te présenter eh bien ChatGPT qui aujourd'hui m'a justement recommandé ces deux outils. Et c'est pour ça que je vais te les présenter très rapidement. On va plutôt faire un focus sur une des applications qui pour moi correspond vraiment bien à notre activité. Et on va voir tout à la fin de cette vidéo, eh bien, quelles sont les limites finalement de ces outils et qu'est-ce que je préconise moi précisément pour avoir une bonne gestion de son activité. Et je vais aussi te dire moi ce que je fais dans le cadre de ma conciergerie. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon écran et qu'on voit ensemble effectivement, eh bien, voilà, un petit peu les échanges que j'ai eus avec mon nouvel ami qui est ChatGPT, euh, qui est aujourd'hui un, voilà, un, je trouve ça excellent en fait de lui poser ce genre de questions. Et donc, je lui ai dit, peux-tu me trouver une solution pour gérer mes employés de ménage lorsque je reçois une réservation sur Airbnb. » Donc, il me dit, bah, tout déjà, planifier à l'avance. Si vous avez des dates de réservation à venir, vous pouvez planifier à l'avance, réserver votre employé de ménage pour ces dates, de telle façon, vous assurez qu'il sera disponible pour effectuer le ménage à temps. Communiquer avec vos employés de ménage, il est important de communiquer Hein, pour que, quand vous recevez une réservation, vous pouvez leur envoyer un message pour leur informer des dates de réservation à venir, leur demander s'ils seront disponibles pour effectuer le nettoyage, et si l'un de vos employés de n'est pas disponible pour une date spécifique, vous pourrez alors lui chercher une alternative. Utiliser une application de gestion des tâches, donc on va y venir un petit peu après, donc je vais sauter tout de suite au point suivant, Externaliser le ménage, hein, donc ça j'en parle aussi régulièrement, si vous rencontrez des difficultés pour gérer vos employés de ménage, vous pouvez envisager d'externaliser le nettoyage de votre logement à une entreprise de nettoyage professionnelle, de cette façon vous n'aurez plus à gérer les employés de ménage par vous-même car l'entreprise de nettoyage se chargera de tout avoir un plan de secours enfin il est important d'avoir un plan de secours en cas d'urgence donc ça j'en parle aussi souvent le, le fameux plan B si l'un de vos employés de ménage ne peut pas effectuer le ménage à temps vous devez avoir une alternative prête à prendre en charge vous pouvez avoir une liste de contact de remplacement pour appeler en cas d'urgence alors du coup je lui dis bah, ok qu'est-ce que tu recommandes comme application donc là je lui parle de mecs ou Zapier qui sont des applications d'automatisation je me doutais bien que ce n'était pas ça qui allait être euh, utile mais je voulais quand même voir ce qu'il en pensait donc là, il me répond que ce n'est pas forcément le meilleur choix. Et là, il me recommande finalement deux outils qui sont Trello et Asana. Donc du coup, il m'explique effectivement que ce sont des bonnes options pour gérer donc, euh, les projets, les tâches avec des fonctionnalités qui sont plus avancées comme par exemple les dépendances de tâches et les calendriers. En utilisant Trello ou Asana, vous pouvez facilement créer des tableaux ou des projets pour chaque réservation Airbnb, assigner des tâches de nettoyage à chaque emploi de ménage, suivre les progrès de chaque tâche et recevoir des notifications lorsque les tâches sont complétées. Ces applications peuvent également être utilisées pour communiquer avec vos employés de ménage et partager des fichiers ou des notes pour chaque tâche. En résumé, si vous cherchez une application pour la gestion de vos employés de ménage, je vous recommande Trello ou Asana. Donc là, je lui ai posé la question, bah justement, je lui donne-moi un exemple un petit peu, comment je pourrais utiliser Trello Donc là, c'était plutôt intéressant parce qu'il m'a donné une, une marche à suivre et que j'ai mis en place, et je vais vous faire voir ça dans quelques instants. Donc en fait, l'idée, c'est de créer un tableau avec pour chaque logement, donc chaque tableau correspond à un logement et chaque tableau aura des séries de réservations avec des listes justement de ménages, mais voir aussi de maintenance, hein, c'est tout à fait possible. Et on va ajouter des tâches ensuite dans chaque ménage, des tâches précises, donc le, le, la checklist finalement de ce qu'on est capable de réaliser. Ensuite, on va pouvoir assigner eh bien, ces différents ménages à ses employés, donc ça c'est plutôt bien. On va pouvoir suivre le progrès de chaque tâche, comment ça avance, à quel pourcentage on en est, et puis, eh bien, on va pouvoir aussi vérifier si une tâche est un petit peu en retard, si au contraire elle a été réalisée ou pas réalisée, etc. etc. Et gros point intéressant, c'est qu'on va pouvoir communiquer aussi avec son personnel et on va pouvoir notamment échanger des messages à travers cette application. Et enfin, dernière chose, on va pouvoir mettre en place des notifications via email, mais via aussi application, puisque c'est disponible également sur, euh, donc, euh, sur, euh, sur téléphone. On a l'application Trello qui nous permet eh bien, de également faire le suivi, mais je vais vous faire voir ça tout de suite dans quelques instants. Donc, voilà un petit peu ce qu'ils recommandait. Et donc, ce que je vous propose, eh bien tout simplement, c'est qu'on aille voir ça ensemble précisément et qu'on regarde justement eh bien, comment on est capable de réaliser ça avec Trello. Donc, on arrive tout d'abord sur un fameux dashboard. Donc là, j'ai un compte utilisateur et l'idée, c'est de créer un compte utilisateur par personne qui va intervenir dans les prestations de votre entreprise. Donc Par exemple, j'imagine très bien que ce, ce, ce dashboard, celui-ci, c'est l'administrateur, c'est finalement le manager, le city manager, le directeur de l'entreprise, enfin, c'est celui qui a finalement la visibilité sur tout ce qui se passe dans euh, donc, les différents appartements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc des listes que j'ai nommées en fonction du nom de l'appartement. Donc là, par exemple, j'ai créé, créé trois appartements Saint-Jacques, Saint-Martin, Studio 22. Je peux en créer autant que je veux, bien évidemment. Et l'idée, c'est que j'ai tout simplement une liste par appartement qui, en fait, correspond à la fiche de l'appartement. Et là, bien évidemment, on va pouvoir créer des cartes. Donc là, j'ai pris des exemples. Je vous ai mis des exemples de cartes que j'ai pu euh, créer. Donc par exemple ici, euh, donc j'ai créé une carte ménage le 15 mai. Euh, ménage le 9 avril, ménage le 12 avril, ménage le 12, av le 12 avril également. Euh, J'en ai créé, etc., un petit peu partout. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, je vais juste me remettre dans une configuration pour vous expliquer un petit peu comment tout ça va fonctionner. Mais euh, du coup, je vais vous... Alors, je vais juste remettre euh, le 5 avril pour qu'on soit nickel et je vais remettre ici, voilà... Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, j'ai déjà créé des fiches, bien évidemment. Et l'idée, si vous voulez, c'est que, bah, vous n'allez pas refaire les fiches à chaque fois, c'est que quand vous avez une nouvelle réservation qui vient de tomber, eh bien, tout simplement, c'est que vous enregistriez dans l'appartement une nouvelle fiche, en fait, qui correspond à un ménage à réaliser. Donc, par exemple, ici, on a une. Donc, on va cliquer dessus. Donc, était le 5 avril. Moi, je tourne cette vidéo, on est le 6 avril. Donc, la prestation a déjà eu lieu. D'accord donc, on va cliquer dessus. Alors, justement, on va on la mettre dans une configuration où elle n'aurait pas été euh, réalisée. Donc, on va la mettre, par exemple, donc ici au 6. Voilà. Et respecter. On va juste... voici, ouais, si, c'est bon, ça a été fait. Euh, du coup, euh, ce que je voulais vous faire voir, voilà. Donc, on est dans une configuration, par exemple, où une, une prestation n'aurait pas été, ré été réalisée. Ben, on la voit tout de suite ici, en fait, elle est en rouge, elle est en retard, elle n'a pas été traitée. La prestation a été réalisée, il suffit de cocher, on la passe en vert, c'est OK, ça a été réalisé. Au-delà de ça, donc, on retrouve quoi dans chaque fiche, finalement On retrouve ben, déjà une description. Donc, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est indiquer... Bah, la procédure pour le check-in, par exemple, pour que la personne se présente, bah, qu'elle qu sache, donc le code de l'apport, ça peut être par exemple à quel étage il est situé, bah, en gros une description du logement pour que la personne qui vient de le logement bah, ait tout de suite un rappel de comment ça se passe pour rentrer dans le logement ou s'il y a des choses particulières, à savoir ce qui permet que n'importe quelle personne puisse se présenter, elle a juste à regarder la fiche et tout est prêt. Euh, ensuite, on va euh, donc bah, renseigner la date, bien évidemment. Donc euh, la date à chaque fois donc euh, de la prestation de ménage. Moi, j'aime bien la rajouter aussi dans le titre, comme ça au moins on la voit bien. Elle est, elle est très claire. Ensuite, vous allez renseigner l'emplacement. Donc là, ici, c'est donc cet appartement. Bah, c'est cet emplacement précisément. Et là, ce qui est plutôt bien, et du coup, je vais vous remettre ça comme c'était initialement, c'est que, et euh, eh bien, euh, on va remettre ça dans une configuration juste idéal, comme ça, du coup, vous allez pouvoir voir comment ça se présente dès le départ. Eh bien, vous avez donc, finalement, toute euh, euh, la checklist de ce qu'on doit faire dans le logement. Donc là, par exemple, ça peut être changer les draps, vérifier le Wi-Fi, vérifier les ampoules, réapprovisionner les shampoings, penser à vérifier la télévision. Vous pouvez en rajouter d'autres, bien évidemment. Ça va être, je ne sais pas, par exemple, euh, ouvrir, euh, aérer, euh, ou je ne sais pas, lancer... Euh, euh, lancer, euh, comment dirais générateur ozone, par exemple, par exemple, je sais pas, on sait qu'il y a eu des fumeurs, bah, ça va être lancé. et l'idée, c'est qu'en fait, on dresse tout simplement une checklist de tout ce qu'on doit absolument réaliser. Donc, ici, on peut en rajouter, bien évidemment, on peut aussi compléter la fiche, donc euh, tout simplement l'activité, donc là, on peut mettre même des commentaires, donc on peut rajouter certaines informations, et l'idée, c'est que cette fiche, finalement, soit partagée à la personne qui va réaliser le ménage. Donc, cette même personne, on va le voir après, pourra également rajouter des informations, pourra discuter avec vous. Donc là, c'est un lieu, on va dire, d'échange entre vous et justement la personne qui réalise le ménage. Donc là, on a une fiche qui est globalement plutôt euh, bonne. Et si imaginons vous avez un nouveau ménage, bah, vous, il suffit de prendre n'importe quelle fiche et tout simplement la copier et la mettre ici. Donc, une, imaginons, vous avez une nouvelle réservation qui vient de tomber par exemple, je ne sais pas, le 19 avril. On va pour l'instant l'affecter à aucune personne. On va la mettre en première position pour qu'elle ressorte tout de suite, qu'on la, qu la voit bien et on va la créer. Donc, elle est ici, voilà. Donc, elle est prévue au date du 9 avril. Il y a trois tâches qui ont été réalisées. Donc, vous pouvez très bien rajouter, comme je vous disais, d'autres tâches. L'idée, c'est de copier-coller peut-être toute une série de tâches et justement, la personne qui va rentrer dans l'appartement, bah, à chaque fois, est nécessitée à tout simplement eh bien, valider toutes ces tâches. Donc on retrouve, comme je vous disais, la date, le lieu, comment rentrer dans le logement, etc., etc. On peut attribuer une petite étiquette de couleur pour avoir, par exemple, une homogénéité entre chaque appartement. C'est une couleur qui est différente pour qu'on ait une visibilité plutôt, plutôt bonne. Euh, ensuite, on peut avoir des vues un petit peu différentes. Donc par exemple, on peut avoir une vue calendrier, format calendrier. Donc là, ça permet bah, de voir un petit peu tout ce qui est prévu sur la journée du 5, la journée du 7, la journée du 9, etc. Avec les couleurs, etc. etc. Ce qu'on retrouve aussi, c'est ici, à chaque fois, vous voyez un petit logo. Et en fait, c'est la personne. Donc là, aujourd'hui, j'ai deux utilisateurs. Donc, j'ai moi-même et j'ai créé un autre utilisateur qui est Marc et tout simplement qui est ici. Donc là, on voit par exemple que ces deux ménages sont affectés, bah, celui-ci à moi-même, celui-ci est affecté à Marc directement. Là ce qu'on voit ici c'est des petites notifications parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur la fiche et donc ce qui est plutôt bien c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a réalisé sur la fiche eh bien, il y a une petite notification qui me dit attention il y a eu une petite action qui a été faite ici il faut aller voir ce qui s'y passe. Donc ça c'est globalement bien, vous avez la même chose sur chaque appartement et comme je vous le disais bah, du coup ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez un tableur, ce qui permet par exemple que vous, en tant que manager, city manager ou directeur, bah par exemple ici, vous voyez que celui-ci, il a été attribué à personne, celui-ci non plus, celui-ci non plus, etc., etc. Ça vous permet de voir que justement, les missions n'ont pas été allouées, n'ont pas été octroyées, donc du coup, bah, il va y avoir des actions à faire. Donc, soit vous, de vous-même, vous forcez, vous dites, bah, moi, tel, tel ménage, tel jour, bah, je vais l'attribuer à telle personne. Et bah, après, la personne peut aussi faire la même chose, on va y venir un petit peu après. Euh, on peut bien entendu faire des filtres donc là il y a, il y a très peu de ménages mais du coup quand vous en avez beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations donc là vous pouvez filtrer hein. donc on peut par exemple voir les missions qui sont en retard les missions qui sont en échéance de demain donc par exemple je ne sais pas là, mais c'est la veille pour le lendemain, vous faites un petit peu un point sur votre calendrier pour un petit peu ce qu'il en est, eh bien, on peut justement vérifier tout ça. On peut aussi sélectionner des listes. Imaginons, vous les vérifiez appartement par appartement, bah, vous le sélectionnez et là, vous n'avez que l'appartement qui est concerné, qui va s'afficher, ce qui permet un petit peu de voir. On peut aussi voir eh bien les membres qui, euh, bah, qui, qui sur se quest ce qu'il a à faire, lui précisément. OK, il a tout ça à faire et ça permet d'avoir une vue sur chaque personne. Euh, qui est euh, donc concerné sur le logement. Euh, on peut enregistrer ses vues, bien évidemment, aussi pour euh, aller plus vite. Enfin, voilà, tout ça, vous voyez, est relativement euh, possible. Les étiquettes, on peut trouver les étiquettes. Enfin, on peut vraiment aller très, très loin dans, euh, finalement, les filtrages et dans les différentes options qu'on peut réaliser sur chaque, euh, bah, finalement, sur chaque appartement. Euh, alors, ensuite... Euh, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer sur l'interface d'une personne qui travaille avec nous. Donc, par exemple, ici, qu'aujourd'hui, je, je vous ai créé Marc. Donc, on va passer sur l'interface de Marc. Et Marc, finalement, a deux possibilités. Donc, on lui a créé un compte. Donc, déjà, il va recevoir toutes les notifications par email systématiquement. Il reçoit des emails sur sa messagerie. Donc, comme ça, il est informé. Mais ce qui est très bien également, c'est que Marc va pouvoir bah, tout simplement, là, vous voyez, on le voit ici, eh bien, j'ai reçu notamment une notification. C'est-à-dire que. Quand vous avez alors je sais pas si on verra bien avec le avec le, avec le zoom mais on a l'application donc Trello qui est disponible sur le téléphone et là bah typiquement même chose on reçoit des notifications. Donc là par exemple, j'avais désactivé, j'avais retiré donc le ménage à moi-même, j'ai reçu une notification, voilà Sébastien Mori vous a retiré de la carte ménage du 15 mai sur votre, euh, sur votre appartement. Donc, à chaque action, on reçoit des notifications et donc la personne qui réalise le ménage, bah, lui sera informé tout de suite, il aura une notification, il n'y a pas besoin d'attendre, euh, il est notifié directement via, euh, via son application et également via son téléphone. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est que tout ce qu'on va voir ici sur mon écran, en fait, on a la même chose dans l'application du téléphone. Donc là, on va passer sur le compte eh bien, de, de Marc, justement. Voilà. Et donc, lui, il, se retrouve, il retrouve finalement la même chose avec des droits un petit peu particuliers. On voit bien, c'est un petit peu légèrement différent. Mais globalement, c'est la même chose. Et il va pouvoir, bah, lui aussi, interagir sur les différentes, euh, les différentes actions. Donc, imaginons, il arrive ici. Donc, il peut très bien, euh, donc, euh, il se met au format table. Et bah, là, il peut se dire, bah, ok, il y a ce ménage-là qui est disponible, celui-là, etc. Bah, il peut très bien tout simplement se l'octroyer. Hein, donc, il va tout simplement bah, se l'octroyer. Donc, ça y est, il s'est pris le ménage du 15 mai. Donc, si on va dessus sur la fiche, voilà. Donc là, du coup, et eh bien, Marc s'est attribué donc le, donc le ménage. Donc, on va repasser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser tout de suite plutôt comme ça. Sinon, on va changer de fenêtre et ça va être un petit peu embêtant. Donc, voilà. Donc, on est typiquement Ici, euh, donc bah, typiquement donc, là il est sur sa fiche donc il retrouve le fameux ménage qu'il a, qu a donc à, à réaliser il se l'est donc attribué ce ménage on le voit ici donc dans le membre il se l'est donc donné et eh bien ici on a alors ce que je vais faire c'est que je vais euh, tac je vais juste décocher parce que c'était coché hop j'avais un petit souci d'enregistrement hop je remets ça comme c'était et je vais même supprimer celle-ci je vais vous la rajouter après donc du coup, il s'est attribué donc, le ménage, comme je vous l'indiquais, et euh, du coup, il retrouve les fiches, etc. Enfin, il retrouve la fiche comme euh, c'était comme auparavant. Et l'idée, c'est que quand donc, euh, le, la personne de ménage arrive sur le logement, et eh bien tout simplement, il valide à chaque fois, eh bien, ce qu'il a réalisé. Donc vous, en tant que manager, ça vous donne la possibilité. Bah, tout simplement, d'attirer son attention sur des points bien spécifiques à réaliser. On peut même mettre toutes les tâches, hein, mais on peut aussi, euh, le, voilà, lui dire attention, euh, fait, euh, vérifie bien telle ou telle chose. On peut en rajouter aussi, par exemple, ici, j'ai mis le lancer générateur d'ozone parce qu'on sait que, par exemple, on a eu des fumeurs ou autres. Bah, justement, euh, on l'attire son attention sur ça. Et donc, lui, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il coche tout ce qu'il a pu réaliser. Donc, 33%, 50%, 67%, 83%, etc., etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'il a terminé, voilà, 100% de la mission a été réalisée. Et ce qu'il faut bien voir aussi ici, c'est que à chaque fois, eh bien, tout ce qu'il va réaliser va automatiquement. Donc là, ça se met pas forcément tout le temps à jour, à un instant T. Mais euh, voilà, si ça, ça a été fait, eh bien, ça va lui permettre automatiquement de, euh, à chaque fois, eh bien, que l'activité soit enregistrée directement ici. Alors là, je l'ai fait avec mon compte euh, Sébastien. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur eh bien, le compte de Marc, comme ça que vous voyez bien ce qui se passe. Parce que là, je ne sais pas pourquoi il avait switché sur l'autre. Donc on va repasser. Voilà, donc on retourne sur la fameuse mission. Je vais juste décocher pour vous faire voir précisément. Voilà. Donc là, il est ici. Et tout simplement, à chaque fois qu'il réalise ses différentes actions, bah, il est valide. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'à bah, chaque fois qu'une action réalisée, il reçoit les notifications également sur son téléphone. Et sur l'application Trello, en fait, il va faire exactement la même chose que je viens de vous faire voir ici, c'est-à-dire qu'il va à chaque fois valider tout ce qui a pu être réalisé. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ici dans l'activité, tout est enregistré. Donc, ce qui permet tout simplement, bah, vous en tant qu'administrateur, de voir que voilà telle ou telle action a été réalisée bah, à tel moment, à telle heure, et comme ça, d'avoir un suivi un petit peu sur ce qui se passe. Ce que vous pouvez aussi lui demander à Marc, ou votre personnel, c'est que quand par exemple il a fini la mission, il l'affiche ici, mission par exemple terminée. Ça, c'est plutôt bien parce que du coup, ça y est, c'est OK, on sait que la mission est terminée, on a eu donc une notification, donc on va le voir après nous sur notre interface. Et c'est surtout que c'est horodaté. Donc, imaginons, vous avez des personnes qui attendent pour rentrer dans le logement. Ben, ben, vous le savez, hein, tout simplement, que, que voilà, ça a été réalisé, ça a été terminé à 14h30, par exemple. Et donc, c'est OK, l'appartement, il est prêt. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, ce que peut faire aussi donc, votre personnel de ménage ici, c'est qu'il a la possibilité d'attacher des fichiers et notamment des photos. Et imaginons, il y a un problème dans le logement. Eh bien, il peut très bien mettre, voilà, le lit a été cassé où il y a eu une fête, une fête, voilà. Et il peut très bien attacher des fichiers directement. Donc ici, donc toutes les photos qu'il va réaliser, il va les attacher et il va les enregistrer. Donc là, c'est la version sur ordinateur, mais bien évidemment, on a la même chose sur la version sur le téléphone. On peut faire exactement la même chose sur le téléphone. Donc du coup, lui, il suffit juste qu'il ait son login et son mot de passe et il réalise exactement mmh. la même la même tâche que j'ai pu vous faire voir ici. Euh, là, on est plutôt bon, j'ai vérifié, donc là, c'est OK. Et bien entendu, ça vous sert aussi de moyen de communication et d'échange avec votre, euh, votre employé. Euh, voilà, donc, du coup, il retrouve, donc, comme je vous le disais, ces différentes missions. Il peut en prendre ici sur donc, la partie ta Donc là, il s'octroie telle ou telle mission euh, s'il veut, veut les prendre ou pas, ou se désengager aussi, c'est tout à fait possible. Et du coup, on va retourner maintenant sur l'interface, donc mon interface d'administrateur. Et là, on va reprendre donc justement le fameux ménage. Donc, on voit que les, les, les tâches ont été toutes réalisées, 6 sur 6. Hein. Donc, c'est que c'est OK, c'est que c'est terminé. Donc, vous avez l'indication comme quoi c'est bon. Et ça a déjà été coché puisqu'en fait, c'est OK, les, les différentes missions ont pu être réalisées. On va dessus. Et là, on va retrouver eh bien, tout simplement les différents échanges qu'il y a eu avec Marc. Donc là, je n'ai pas ajouté de photos, mais les photos euh, apparaîtraient directement ici. Et vous donc, vous avez accès finalement à la fiche. Vous voyez bien que tout ça a été réalisé. Euh, voilà, ça a été réalisé donc, il y a trois minutes, etc. Vous avez absolument accès à tout et ça vous permet bah, tout simplement de vérifier que le ménage a été réalisé, quand, à quelle heure, euh, avec les photos, etc., etc. Euh, donc du coup, dès qu'une personne s'octroie euh, une prestation, ben, en fait, automatiquement, vous avez le petit logo qui apparaît ici correspondant à la personne qui a réalisé la prestation. Une fois que le ménage est réalisé, parce qu'au bout d'un moment, vous en avoir beaucoup, ce que vous pouvez faire, c'est moi ici, je me suis créé un petit une petite liste ménage terminé. Vous pouvez très bien faire quelque chose qui, est, qui peut être intéressant à faire. C'est tout simplement créer, et eh bien, euh, pardon, je vais le faire ici, ça va être se créer une automatisation. Ça va être se créer une règle. Je vais la mettre ici plutôt sur là. On va créer une automatisation, créer une règle. Et qu'est-ce que c'est que cette règle? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, ben bah voilà, dès que les checklists, euh, la checklist, donc, a été, euh, donc, une checklist a été euh, terminée, hein, eh bien, on peut tout simplement déclencher une action qui va être, ben, bah, on bouge. La, euh, donc la, la, la carte, donc de, ce qu'on appelle la carte, c'est-à-dire vraiment la prestation du ménage, eh bien finalement, on la bouge dans une, autre, dans une autre liste. donc On peut très bien mettre une action pour que automatiquement dès que c'est terminé, donc là, je vais le faire à la main, mais on peut très bien la déplacer et la mettre dans, par exemple, ménage terminé. et voilà Et là, elle disparaît de la liste des appartements. Elle passe dans une autre colonne qui est ici ménage terminé et vous pouvez très bien une fois de temps en temps, toutes les semaines ou par exemple tous les mois, bah faire un archivage de cette liste, donc ce qui vous permet de la retrouver, mais c'est archivé et comme ça, ça permet de libérer aussi le tableau de bord et de se retrouver sur un tableau de bord qui est toujours en fait d'actualité. Vous pouvez même euh, limite avoir des, plusieurs tableaux de bord par mois aussi. Enfin, on peut très bien euh, voir les choses de manière un peu plus euh, un peu plus lointaine et pousser plus loin même le raisonnement euh, par rapport à ça. Donc facile hein, pour enregistrer une nouvelle prestation il suffit tout simplement de copier hein, de dupliquer la fiche et automatiquement bah, en fait aller proposer à l'ensemble du groupe, donc toutes les personnes qui ont un compte bah, en fait ont une vue sur ces différentes fiches et ça leur permet de choisir leur ménage, vous pouvez aussi vous euh, forcer, hein, dire bah moi je la donne plus plus à telle personne qu'à une autre voilà tout, tout ça est, est complètement possible et donc c'est un bon moyen je trouve de, euh, de gérer les différentes prestations je pense que j'ai fait le tour, ah oui si on a aussi une vue en au format calendrier que je n'ai pas forcément fait voir. Donc, une vue seconde calendrier. là, on retrouve. Alors, j'ai mis des codes couleurs un petit peu différents par appartement pour avoir une bonne visibilité. Euh, et euh, bah, on peut aussi filtrer, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que quand on est sur notre tableur, bah, on peut filtrer par, euh, par membre, si c'est en retard, si c'est à euh, l'échéance, si en etc. Enfin, tout ça, je vous l'ai fait voir juste avant. Euh, je retourne sur mon tableau de bord je pense que j'ai fait à peu près le tour euh, et puis on peut rajouter aussi une carte comme je vous disais donc par exemple ça peut être une carte maintenance le 15 mai et on peut très bien bah, pareil euh, donc j'avais déjà créé ici d'ailleurs en train de le dire Et pareil on peut du coup recréer une nouvelle fiche etc avec les instructions euh, je sais pas réparer euh, la machine à laver euh, machine à laver etc etc on peut préciser du coup ben bah, une date, voilà, ça aura lieu donc le 15 mai, euh, voilà, le 15 mai, il faut faire ça à 18h avec un rappel, bien évidemment, et à chaque fois qu'il y aura un rappel, bah, automatiquement, euh, la personne recevra une notification et vous-même également. Et bien entendu, tout ça à chaque fois est enregistré dans l'activité, ce qui vous permet d'avoir un vrai contrôle, un vrai suivi et d'être certain que tout ce qui a été enregistré a été fait ou pas fait, et avec des échanges hein, avec euh, avec votre personnel. Alors, on va euh, avancer un tout petit peu. On va aussi, je vais aussi vous parler donc, de l'autre application, parce que du coup, j'avais demandé à ChatGPT l'autre application. Et cette autre application, eh bien, s'appelle Azana. Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus, euh, parce que finalement, c'est un peu la même chose. Euh, voilà, vous l'avez juste ici. On est à peu près sur le même principe avec des prestations, des checklists, etc. Vous voyez, vérifier le Wi-Fi, vérifier les ampoules. On peut commenter, on a pareil un historique de, de tout ce qui se passe. On peut poser ses questions, ajouter des fichiers, le voir au format calendrier. Enfin, on a. c'est un peu la même chose, hein, franchement. Donc moi, je suis je plutôt vous recommander d'utiliser Trello puisque Trello est une application qui coûte pas très cher. En gros, par utilisateur, faut compter à peu près 6 euros ou 6 dollars par l'ajout d'utilisateur et euh, bah, l'application, vous l'avez vu, est quand même globalement euh, plutôt euh, pertinente et à mon avis peut correspondre complètement à la gestion des tâches qui sont réalisées dans vos, euh, dans vos appartements. Alors, on arrive maintenant à la conclusion et ce que moi je vais vous recommander. Alors, la conclusion, c'est que ces outils sont très bien, c'est des bons outils de gestion de projet. Par contre, ils ne sont pas synchronisés avec Airbnb ou Booking, etc. puisque ce sont des applications finalement qu'on peut utiliser un peu par, un peu pour tout, hein, pour tout type de projet. Euh, donc, ça va nécessiter bah, qu'à chaque fois qu'il y ait des réservations qui tombent, bah, de les enregistrer. Euh, mais j'ai envie de vous dire, si vous le faites de manière quotidienne, il euh, bah, y a moyen, franchement, d'y passer pas trop de temps et que tout soit bien organisé. Euh, C'est des outils qui sont très performants. Euh, vous l'avez vu, on peut aller vraiment très, très loin dans, les, dans, vraiment dans, la, dans la gestion de projet. Hein, on parle vraiment de ça. Par contre, effectivement, ils ne sont pas synchronisés. Donc, ça nécessite, une enfin, ça, ça nécessite une action de votre part à chaque fois. Mais si vous avez un city manager, si vous êtes directeur d'une entreprise, ça peut être aussi un moyen pour vous de contrôler ce qui se passe et à chaque fois, justement, d'avoir une bonne visibilité sur votre, sur votre activité plutôt que tout mettre en automatique et avec parfois des loupés ou parfois vous ne voyez pas forcément ce qui se passe. Et ça, ça permet de vraiment d'être quelque part bien dans l'activité et de bien comprendre ce qui s'y passe, que vouloir toujours tout automatiser, on en voit aussi un petit peu les limites. Alors, moi, à titre personnel, je n'utilise pas ces outils-là. Enfin, je l'utilise, mais pas précisément pour cette activité. Nous on a développé une autre application euh, interne dans mon entreprise où justement eh bien on est connecté euh, si vous voulez Airbnb et Booking et on a une interface spéciale qui permet de réaliser ça. Donc moi ce que je vous propose c'est dans une prochaine vidéo c'est de retrouver cette interface euh, que je vous la présente un petit peu euh, que vous découvriez justement eh bien comment aller aller euh, aller réaliser. Alors au moment où je tourne cette vidéo elle n'est pas terminée. Euh, du moins nous on a une version interne mais je voudrais vraiment faire une version beaucoup plus euh, grand public on, on, on va dire je vous la présenterai dans une prochaine vidéo donc pour ça abonnez-vous, restez connectés euh, vous pourrez découvrir cette vidéo prochainement bien évidemment euh, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à peut-être rajouter euh, des, des questions ou des outils que vous utilisez déjà mais ce que j'ai pu aussi observer sur le marché c'est que les outils qui sont disponibles aujourd'hui sont parfois des grosses usines à gaz ça coûte relativement cher alors qu'ici on voit bien que c'est un outil de gestion de projet que vous pouvez même utiliser finalement pour d'autres choses parce que là je vous ai créé un tableau spécifique pour la gestion de, de, de, vos, de vos ménages on pourrait très bien imaginer des tableaux pour je sais pas pour euh, je sais pas le lancement d'un nouvel appartement, la mise en place d'un nouvel appartement, où est-ce qu'on en est, qui, qui, qui s'occupe de quoi, quelle date etc enfin vous voyez on peut vraiment voir cet outil comme finalement un outil de, de, de gestion de projet dans sa globalité par rapport à son entreprise donc c'est ça que je trouvais intéressant de vous présenter et pour un coup, à mon sens, qui est, qui est relativement modique pour bah, intégrer toute son équipe à, son, à, sa, aux gestions, à la gestion de son entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer quelques commentaires, si vous le voulez, des questions, ou me dire quelle application vous utilisez aujourd'hui. Ce que je vous propose aussi, bah, c'est de lâcher le, le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis, bien évidemment, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.